Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter comment je suis passée de l'indignation à l'amour. Alors je viens d'une famille euh, socialiste depuis plusieurs générations. Mon grand-père a été bourgmestre PS d'un petit village de Wallonie, de Vaux-sous-Chèvremont, pendant 25 ans. Mon père a voté euh, PS euh, la plus grande majorité de, de sa vie. Et euh, moi, j'ai, pendant très longtemps, été euh, dans la revendication, dans, dans euh, être touchée par les injustices euh, militantes, euh, euh, euh, en recherche d'intégrité, de, de, de cohérence, euh, re, ouais, revendicatrice. Un jour, je, je vais voir une psychologue corporelle et je lui dis que j'adore être indignée. Que être indignée me permet d'être en lien avec ce qui se passe dans le monde, euh, euh, me permet d'être impliquée dans la chose publique. Euh, et cette femme m'a dit fais gaffe à ne pas être euh, addict à ton indignation. Et là, je me suis rendu compte que bah, ça frôlait l'addiction, euh, que la recherche d'intensité que j'avais était complètement en lien avec cette colère et que du coup, il y avait peut-être un truc qui était bouffant, qui me bouffait, qui était euh, hmm, peut-être pas si joyeux que ça. Euh, L'été passé, j'ai été faire un stage extraordinaire avec Lua Luna, qui est une, euh, sont deux sœurs qui font des cercles de femmes. Et là, on a abordé l'activisme sacré. Alors l'activisme sacré, ça vient d'un homme euh, dont j'ai oublié le nom. Il y a Harvey dedans, mais je ne sais plus. Euh, qui, qui parle de la combinaison de à la fois la force du développement personnel de la spiritualité qui est assez focus sur son bien-être et la force du militantisme qui est euh, axée sur ce qui se passe dans le monde. Le piège de la spiritualité c'est d'être en lien avec son nombril uniquement, d'avoir un ego spirituel euh, le piège du militantisme, c'est l'épuisement. Euh, ouais, c'est euh, s'oublier. Et l'activisme sacré relie la force des deux. Qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand je prends soin de, de moi, quand je m'écoute profondément quand je dégèle les hontes, quand, quand je me mets en cercle, quand je communie, quand je suis en connexion avec les autres, avec moi, avec le plus grand. Et que je suis dans cet espace euh, qui, qui est en lien avec la souffrance humaine, qui est en lien avec l'humanité qui est en lien avec, euh, avec les conflits euh, et, et qui, qui agit dans la matière euh, pour transformer, pour transmuter. Alors, je vais vous donner un exemple de, de, de, ma, de, ma, de ma trajectoire. Euh, J'ai touché à un moment donné une énorme peur qu'on peut appeler l'éco-anxiété, euh, sur les effondrements. Et très vite après, il y a eu un truc autour de l'humain mérite pas de vivre sur cette planète, tellement il l'accapare, tellement il est branché sur euh, le consumérisme, euh, son petit bonheur euh, lié à la réussite, lié à l'argent, lié à la possession. Et, euh, et donc j'ai été euh, contactée cette, cette, cette, euh, ce dégoût en fait, ce dégoût pour l'humanité, ce, ce truc de franchement, je nous souhaite de. Je ne souhaite de, de plus euh, être sur cette terre. Et euh, est apparue après une grande tristesse pour toutes ces populations de par le monde qui restent en lien avec le vivant. Les peuples racines, les peuples premiers, les Zoulous, les, les Kogis, les Navarro, les... Enfin, et puis, euh, bah, pour tout, toutes ces personnes qui sont ici, en lien avec le vivant, avec la planète, avec euh, le chant des oiseaux, euh, les enfants, euh, ma mère, qui, qui, qui euh, est tellement émerveillée de, de la griffe musicienne qui arrive euh, en mars et qui l'écrit sur son calendrier. Enfin voilà, Il y a vraiment ce, ce, plein de personnes qui sont profondément en lien avec les saisons et qui sont dans l'écoute de, de, de leur planète. Et puis, euh, j'ai été, j'ai rejoint un groupe euh, d'habitats groupés et, et on possède <rire> euh, en Committee Land Trust euh, une, une grande prairie de 4 hectares. Et, et on a beaucoup de, de tendresse et d'écoute pour tout ce qui se passe sur le terrain qui est un terrain euh, magique à plein d'égards euh, et dans ce groupe il y a tous mes miroirs peut-être pas tous mais en tout cas il y a beaucoup de miroirs je me reconnais dans beaucoup de personnes du groupe euh, notamment dans une forme de radicalité euh, qui vise la sobriété, dans une, euh, dans une euh, euh, recherche d'intégrité de, de, profonde, euh, qui peut du coup, je, je, là je parle pour moi, qui peut être très excluante si on n'est si pas dans le même bateau, alors du coup euh, je peux juger. Et puis, euh, je vais vous donner un exemple concret de, sur les toilettes sèches, qui, qui de nouveau revient à ce point de départ de comment je passe de l'indignation à l'amour. <rire> Parlons des toilettes sèches. Euh, je veux des toilettes sèches pour... Euh, prendre soin de l'eau, pour... Euh, euh, parce que j'ai peur qu'il manque d'eau dans quelques années euh, et, et que euh, l'eau est vitale à, à, à toute vie euh, l'eau c'est la vie et, et donc je fais des toilettes sèches par peur du manque par euh, radicalité et euh, c'est la même chose pour les douches on a des douches communes euh, et je le fais de nouveau pour euh, économiser l'eau. J'en parle avec Ilona De Haas, qui est euh, euh, pour moi une personne qui, qui allie profondeur, euh, légèreté, euh, complexité, qui navigue dans la complexité avec une joie et un enthousiasme débordant et communicatif. Et elle me dit « Tiens, c'est intéressant que tu, tu vois ça comme ça. Moi, si je fais une toilette sèche, c'est parce que j'ai envie de, de conscientiser toute la transmutation euh, de, de comment je mange, comment je digère, comment ça, ça, ça, ça, ça va dans, dans un pot qui après retourne à la terre et devient humus après plusieurs mois, plusieurs années. » Et de pouvoir après réutiliser cette terre, cet humus pour aller enrichir la, la, enrichir la terre à nouveau. Et de voir, de vraiment participer avec conscience à tout ce processus de, de transformation. Mais là, mes toilettes sèches, elles ont un autre goût, une autre odeur. On, on revient à, à, à quelque chose qui... Plutôt que de le faire par, pour économiser et par revendication, et donc par radicalité, par euh, indignation, si je fais des toilettes sèches euh, par bonheur d'être vivante, par amour pour euh, ce corps, pour, pour, euh, pour, pour aller jusqu'au bout du processus, mais ça, ça, ça change, ça change... Euh, ça change, ça change, ça, ça, ça ouvre, ça, ouais, ça change, ça change la vie. Hier soir, euh, enfin hier midi, peu importe, euh, j'ai passé du temps avec un ami, Samir, qui est togolais et qui est dans l'éducation populaire depuis des années, et qui, euh, euh, avec qui j'ai partagé ça, cet activisme sacré, ce... Comment mettre du doux, du, du, du calme, de la paix, de la réconciliation On a parlé de justice restaurative. On a parlé de comment dans mon féminisme, je suis passée aussi de, de, la, de, la, de la colère à l'envie profonde de pacifier... Euh, la relation euh, entre le féminin, le masculin, les, les transgenres, de, de, de pouvoir vraiment être dans un endroit de réconciliation, de paix, qui passe d'abord par l'écoute des victimes, la reconnaissance de la souffrance, la prise de responsabilité euh, des, des bourreaux et la prise de responsabilité de, du collectif, de la communauté, et, et euh, pour ensuite réintégrer, réintégrer au sein de la communauté ces, ces personnes qui ont été dans la violence conjugale, par exemple. Et, et euh, avoir, faire collectif, faire collectif c'est faire un pied de nez aux dominations systémiques. Et mettre, euh, mettre de l'amour euh, et de pouvoir voir qu'une personne qui a été violente... Et bien plus que ça, c'est retrouver cette part d'humanité que j'ai rejetée, c'est revenir avec un sens du, du collectif qui guérit. Et donc je choisis de passer de l'indignation à l'amour. Et vous